Bonsoir, bonsoir aux auditeurs de, de TV, ben, je me présente pour Laurent Lasserre. Je, je fais du Zouk depuis euh, pas mal d'années et euh, là je viens de sortir un single qui s'appelle « Dis-moi ça qui Passait. et euh, ce soir je suis en compagnie des danseuses qui, euh, qui vont m'accompagner sur mon clip, parce qu'on est en train de préparer un clip sur ce titre et euh, donc on a profité de, du festival du Zouk pour faire la présentation de ce titre qui est sorti euh, cette semaine. Donc euh, euh, je commence euh, la tournée des, euh, des fêtes patronales, donc on me verra euh, à Capestère sûrement dans les jours à venir, et puis euh, aussi ailleurs dans d'autres communes, sur Sainte-Anne, euh, Bémar aussi c'est déjà prévu, et puis euh, d'autres dates encore que je n'ai pas. Ben c'est, euh, étant donné que les CD ne se vendent plus, donc on fait que des singles. Donc euh, ça, c'est mon quatrième single et le plus euh, celui que je crois, que je, à mon avis, qui, qui m'a fait connaître. C'est euh, un titre que j'ai fait en duo avec euh, Eric Negrit, un titre qui s'appelle euh, 27 mai. Donc c'est à partir de ce titre là que j'ai été, euh, qu'on qu m'a découvert en fait. Euh, par la suite, oui, je, je compte continuer parce que comme euh, euh, maintenant je suis entouré, hein, j'ai du monde là, avec moi. Du monde qui m'encourage. D'ailleurs, mes danseuses, Gladys et Gaël. les autres, elles ne sont pas là. Mais oui, je suis bien entouré, donc euh, maintenant je suis au travail. Et comme j'ai dit tout à l'heure, euh, Jacob et Patrick ne sont plus là, mais euh, le travail continue. Le Zouk n'est pas mort, on est des enfants de Kassav. On est là pour faire continuer, euh, continuer à progresser le Zouk et, euh, et aller de l'avant. Ben, merci beaucoup à ETV.